Bon, c'est basé sur euh, une arduino, euh, la, la simplification et' Daroha, c'est la possibilité d'utiliser des modules directement qu'on branche. Bon, les modules, on a modules classiques, par exemple, là c'est l'humidité, là c'est un capteur ultrason, là c'est un microphone, phone là une petite batterie. Is... C'est un switch ah it's pour the battery. Ah ok comme ça on est sur batterie, comme ça on est sur ESP. Nous avons aussi un certain quelques, quelques boutons qu'on peut utiliser. Is... Ah ça c'est un petit baff. MP3. MP3. MP3. Ouais, d'accord. a ça MP3. MP3. Voilà. On a un un kit basé sur Arduino mais cette fois euh, modulaire sous forme de de, de, de composants Composants qu'on connaît entre eux. Et on peut facilement faire des circuits. On un bouton. Et visualiser la forme du circuit directement. Bah, il suffit seulement de programmer MCU. Il y a un microcontrôleur. Voilà. Un microcontrôleur on a par exemple à ce niveau des leds des switches euh, des résistances donc euh, toutes sortes de composantes et un circuit électronique on a par exemple un variateur linéaire euh, d'autres types de capteurs des leds un peu plus puissants des LED un peu plus puissants des, des moteurs donc c'est un kit avec lequel des tacticiels avec lequel on peut apprendre à faire des circuits électroniques et à les programmer. Arduino. Ah, un autre, un autre produit, est une Arduino. Arduino. est Arduino. Arduino. Arduino. la Arduino. Arduino. Arduino. Arduino une une breadboard pour faire des connectiques ou des circuits c'est un capteur de température, un fichier à 7 segments une matrice de LED un LED un buzzer, donc un microphone, c'est des boutons poussoirs, un variateur, poussoirs. un potentiomètre linéaire. Donc, c'est Wesmo, plus box donc il suffit de brancher L'USB pour l'alimentation, programmer la carte et puis on peut faire euh, quelques, quelques, euh, quelques applications ou quelques projets simples pour les enfants ou pour l'initiation à l'Arduino. On a par exemple un capteur de, euh, de lumière. Donc tout en tout a, une LED, une, LED, une LED, on peut programmer, apprendre à programmer de l'aller euh, facile. Voilà, il y un fonctionnement, par exemple, la température est à 37,5 degrés et on a un affichage sur la matrice, LCD. Euh, la matrice LED. LCD. So yeah. So we use the VEX EDR components and this motor. Totally we got 38 motors and made up this tank. Then we can use a controller to control this tank to go forward and go backward. And then we can use this gun. But now we don't have enough battery. We cannot open it. Yeah, so now we, we charge the battery. Yeah. So, How many batteries? Uh, Can you place They use the one. Oh, uh, so <laughs> uh, <laughs> you can't. Six, six. six batteries. Yeah. Uh, okay. Six so, batteries. Uh, yeah. We need to use eight. We can use the controller we need two controllers. Control. One controller controls the business. Yeah. yeah. Another another controller controls oh. wow. mm -hmm. the small. Yeah. So sometimes this chain needs to move, so we need to repeat it. Uh -huh. yeah. Controller by uh, Bluetooth. Yeah. Bluetooth. But but uh, today this round is not very small. Yeah. So sometimes the shape. Yeah. Yeah. So we So you can use that controller to control this tan. So go, go forward, go forward. est-ce que vous pouvez vous faire une petite présentation de l'entreprise Ah oui, ben, Oui. en fait, ce qu'on croit, c'est qu'il faut garder les enfants créatifs. Oui. Euh, et il y a pas mal de, de, de sociétés qui existent qui, en, qui enseignent euh, pour faire de la 3D, mm -hmm. pour faire des choses techniques, mm -hmm. mais ils apprennent que enfants. Ce qui fait que les enfants, quand ils rentrent mm -hmm. à la maison, ils sont tout seuls. Ouais et ils s'ennuient mmh. <rire> genre par exemple ils apprennent à faire de la 3D mmh. ils vont aller devant l'ordinateur tout seul papa maman enfin, ils sont dans le salon ils s'en foutent mmh. euh, là l'avantage c'est qu'en fait mmh. les cours qu'on donne l'enfant vient avec papa ou maman ou des fois les deux mmh. euh, et on apprend aux deux à faire des modèles en 3D mmh. les gros avantage en fait c'est comme ça quand ils rentrent chez eux continue de s'amuser ensemble. Ensemble, voilà. Et euh, ça, crée, a... ça crée des liens. Exactement. Oui. Exactement. Et on, fait, on, fait, on a des workshops comme là, on en aura bientôt le, le 3 septembre, ah. euh, donc Capéen. Okay. Et euh, donc ça, c'est si on, on est en live, on est tous ensemble, on mmh. est dans, dans la salle. Euh, et après, ils peuvent imprimer s'ils veulent ce qu'ils ont créé. Mmh. Et euh, on a également sur le site internet vous avez la carte. Là, oui. euh, okay. On a des vidéos en support pour euh, refaire ce qu'on a déjà fait et pour apprendre d'autres choses. Exactement. Et okay. puis on les a sous forme de vidéos. Et puis pour ceux qui ont du mal à suivre les vidéos, parce que des fois c'est pas évident, on oui, leur faut mettre sur pause régulièrement. On oui. a des versions en PDF. Étape par étape. Enfin bref, ils peuvent voir les étapes facilement. Mmh. On ont un écran ici, mais ça ne bouge pas. Il y a quelques commentaires écrits avec vous. C'est mmh. euh, ce qu'on fait de, de, de plus. Ça fait pas mal, parce que ici, ils ont très très pleuré. C'est un peu comme ça. Pour les la c'est un peu comme ça. Pour les tout petits, il y a TingerCAD. Ok. Il faut que là, est très simple, qu'en fait, ils choisissent la forme sur le côté. Oui. Là, par exemple, c'est pour faire une baguette magique. Mm. Euh, et ça, c'est assez facile pour, pour utiliser Après, un niveau un petit peu au-dessus, comme ce, comme ce jeune homme-là. Mm. On a OnePlus 3D Design, ah, fait par Autodesk, Autodesk ouais. exactement. Autodesk. Et euh, là, c'est très simple aussi d'accès, mais on bien. peut déjà aller beaucoup plus loin, s'il si, si, si y a besoin. Aller vers quelque chose de plus ouais. complexe. Tout à fait. Et après, on a SketchUp. SketchUp de Google. Ouais. ouais de ah, Google. Et après, on a carrément Blender. Blender, et oui, open source. Blender, ouais, alors en fait, tout est open source dans ce qu'on prend. Euh, oui. En tout cas, euh, gratuit. Gratuit d'accès. <rire> okay. Parce que nous avons SketchUp, ouais, vous pouvez accéder, ah, acheter ouais. les versions pro et machin. one il ah. y a des, des options aussi derrière. Il faut, il, faut, il faut acheter un abonnement pour pouvoir y accéder, ah, avec, ouais. avoir, avoir accès à la bibliothèque pour télécharger ce qu'on veut, Exactement. pour gagner du temps pour faire des ouais. mécanismes où il y a des et trucs et complexes. L'avantage, c'est qu'en tout cas, tous les logiciels qu'on utilise, les 4 pour l'instant, on est en discussion avec un troisième, un cinquième euh, chinois. Mm -hmm. euh, mais en fait, les cartes là, les, les, les parents peuvent rentrer à la maison, le télécharger gratuitement, l'utiliser gratuitement, gratuitement, et oui. au moins pour la version euh, classique, euh, ils n'auront jamais rien à payer. Blender jamais, jamais, jamais. Ah, euh, oui. Parce que ça, c'est vraiment ultra open source. Oui. Euh, ça les... sur toutes les plateformes. C'est génial. Moi, j'adore oui. Blender. Hein. C'est super génial parce qu'en fait, pour les enfants, ils ont juste à apprendre quelques outils de base qui fonctionnent avec un raccourci. une touche s'ils veulent, ils ont le nom à l'écran, ils ont juste à cliquer dessus. Ils peuvent créer plein de choses. Après, alors, si vraiment ils veulent s'éclater, ils peuvent même créer un film en 3D s'ils veulent. Ils peuvent, un euh... environnement, tout un environnement euh, en 3D, faire le système solaire en 3D. C'est ah, vraiment, oui. vraiment génial. C'est vraiment génial. C'est un gros point en Chine de. Gardez les enfants créatifs, ils y pensent de plus en plus. Merci.